Il y a 50-60 cm de neige Ça fait deux jours qu'il neige comme ça sans s'arrêter c'est pas fini La table c'est impressionnant Il fait pas froid, ça va. Toute de fou. Les 50-60 cm, on les a, là. Facile. On les a faciles. Salut Nico, t'as vu Nico Tu te verrais pas peindre dehors avec un temps comme ça. Hallucinant, je sais pas si t'as de la neige, t'as là-haut, mais... Ouais. Ouais, bah il faudra... Il faudra qu'on prépare les skis, hein, c'est tout, hein. <rire> Il va falloir qu'on prépare les skis. Nicolas qui est... Il passe le bonjour. Euh... Thomas, monsieur Thomas. Voilà. Ce qui est impressionnant, c'est ça, tu vois. La terrasse, elle est dessous, hein, tu imagines. On avait fait un chemin et tout en début de semaine, mais là, tout est recouvert. Là, ça m'arrive presque au genou. là si je marche dessus, là. Allez, juste un peu en dessous du genou. Bon, allez, je vais travailler. Il faut que j'aille. À la porte du coin, ah, ça, quoi. Ça, là aussi, là, c'est pas mal, là, hein, tu vois. Regarde ça, regarde le chalet, là-bas, dehors. Regarde le taux du chalet, comment il est. Regarde ça. Bon, en tout cas, ce soir, c'est ce qu'on va faire, ça. on va faire un barbecue ce soir. <rire> on cherche un volontaire pour le barbecue. <rire> c'est un truc de fou, t'as vu Impossible. Impossible de travailler dehors, comme ça. impossible. T'as vu, ils ont mis des tire-faces là-haut. Ah, mais je crois que t'étais là, toi. T'étais encore là quand ils l'ont mis. C'est ça qui est incroyable, là, ici. Là. Regarde la chaise, les chaises qu'on avait mis dehors, regarde <rire> Truc de dingue, sérieux. Regarde, regarde, regarde, la neige Regarde, regarde, je suis devant la vitre. Regarde la neige où elle arrive. Si c'est pas un truc de malade. Alors nous, comme on a froid le matin, mais nous on s'est fait un coin, regarde, tu vois. Parce que là, l'établissement, on peut pas le mettre en chauffe. On s'est fait un coin, on a tout fermé, Là, on a barricadé, on a mis des tables derrière et tout. Oh, regarde. On mange là, nous. on a mis deux radiateurs et je peux te dire que là-dedans il fait chaud, regarde. on a tout fermé et tout, voilà, et là-bas devant... Là devant, je t'explique même pas, si tu peux voir devant, je vais te montrer. Devant, il y a la ce qui est passée ce matin. Regarde déjà le mur de neige qu'il y a. Oh putain Au moment où on arrive, la neige elle tombe. Mais il n'y a plus qu'à aller chercher la moto, puis partir faire un tour. Tu vois ce que je veux dire Ah ouais, putain, j'avais pas vu ça. Regarde le tunnel là-haut. Le tunnel, il est recouvert. Ah ouais, je... attends, viens, on y va. des numéros automatiques. Le tunnel, la neige, elle tombe. Un truc de fond. Ça va couper, mais c'est normal. Allez, le chantier. J'installe ça, là. Je remplace la lumière. là. Pas de merdier, mais bon. Bon, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que je... Il faut que j'aille à l'extension là. J'ai deux lumières à installer, plus ou moins deux. Ben voilà. Vous avez vu maintenant. A plus